Ce grand bon miroir Moi je pouvais me voir Et là je me crois une joie dans mon cœur, laissez-moi vous dire qu'il y a un moment, quelque de part, qui prend soin de moi, il y a un Dieu, oui, quelque part, qui veille sur moi, il y a un Père, quelque part, c'est pourquoi je l'aime dans mon cœur, c'est dans ton... Les enfants ont eu défiler les défilés a écouler, qui pouvaient donc les rêver. Pas un prophète, par un mélange, les diables ont pris la forme de l'enfant, et la régime a volé Écoutez-moi, peuple, donnez-moi un nom qui m'a sauvé. Si, Je te suis. Les grands hommes ont du défilé, les défilés à écoulé. On a su que c'est Abraham, notre père dans la foi. Mais Abraham devant le roi, les voilà en train de mentir. On a su que c'était Moïse, les libérateurs. Mais Moïse prend le rocher, la CDT tellement. en que c'était David l'homme selon les cœurs des dieux mais David est propre bon, je sais pas, la scène était que les femmes des filles les accouchent car le diable était là en criant. je désire, je désirais qu'on passe que... J'ai dit main, je viens grandir, parlez-moi comme un grand. Et vous, demandez de qui il est question. Dans le rouleau du livre qu'Ézéchiel qu a avalé. Dans le du livre Jean a avalé, je croyais que c'était des sangs. Porteuse éternelle, éterne de vos bateaux Et vos vies les mais Que le roi du ciel, le puissant de la bataille Et voilà les yeux tout rouges, or le rouge se le sang Et les péchés rouges dans ce sang rouge deviennent plus blancs que les fous